Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, on va parler de volatile, on va parler d'aigle et on va parler de dindon. Enfin, je rigole parce que euh, il y a quelques temps, je suis tombé sur une citation et je me suis dit, celle-là, elle vaut son pesant parce que c'est cette citation, c'est une citation anonyme, je sais pas du tout d'où elle vient, mais ça dit, si tu veux voler comme un aigle, n'écoute pas les conseils des dindons. Et je me suis dit, waouh, c'est puissant parce que ça veut vraiment tout dire. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire, en fait C'est que si tu regardes bien aujourd'hui, à l'heure des, des réseaux sociaux, à l'heure où on trouve du contenu sur YouTube, tu peux trouver tout ce que tu veux sur YouTube. Tu as même des gens comme moi sur YouTube. Tu as des gens... Tout le monde peut lancer une chaîne YouTube. Euh, et je dis pas que je suis meilleur qu'un autre, mais en tout cas, tu peux lancer un podcast, tu peux lancer euh, un TikTok, un Pinterest, tu peux lancer Facebook, tu peux lancer partout. Et le contenu que tu vas donner aux gens, en fait... ben. As un certain pour moi en tout cas tu as un certain une certaine responsabilité moi ce que je fais sur, sur les sur mes différents réseaux c'est que je, je partage mon vécu j'aime pas du tout partager de quelque chose que j'ai pas expérimenté que ce soit dans ma vie professionnelle que ce soit sou, souvent par exemple quand je parle de d'échecs quand je parle de de pensées positives de choses comme ça j'estime avoir la légitimité de le faire parce que euh, d'ailleurs je raconte ça dans mon bouquin que j'ai sorti en 2017 euh, histoire d'une transition on a fait trois faillites dans notre vie, on s'est vraiment croûté, on s'est viandé, on est, on est tombé, vraiment on est tombé, et on s'est relevé. Et ça a été dur, vraiment, ça a été dur. On a connu euh, euh, compter ses sous pour aller faire euh, les courses, on a connu ça, on a connu euh, de vraiment pas être à l'aise du tout, de devoir tout refuser à nos enfants, même le moindre petit jouet à 3-4 euros parce que c'était compliqué. Et je pense que quand on vit ce genre de choses, ça donne une, certain, une certaine légitimité pour dire qu'il y a moyen de, malgré tout, s'en sortir et voir les choses autrement que de juste se dire, bah ouais, bah c'est la misère, euh, pff, ouais, c'est la misère. Donc, et de voir la vie en rose, en fait, il y, y a toujours moyen, on est maître de ses de, de choix. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Mais du coup, tout ça pour te dire que, euh, pour moi, cette, cette, cette citation, l'aigle, le, le, si tu veux voler comme un aigle, n'écoute pas les conseils des dindons, c'est que, si tu regardes bien sur les réseaux, il y a vraiment des gens qui... Euh, te donne des conseils magiques, notamment, je, je, je vois ça souvent dans le dans, dans, dans, dans le domaine du, du développement de business en ligne. Il euh, y a plein de gens qui te disent, écoute, euh, t'investis, euh, alors t'investis rien, euh, tu ne fais rien, mais tu vas gagner de l'argent. Waouh, j'adore. Non, j'adore pas réellement, j'adore pas, mais on entend ça. Je suis sûr que peut-être toi aussi, tu t'es, peut-être même tu t'es fait avoir par ce genre de de, de soi-disant recette magique qui fait que euh, ce fameux argent facile qui va travailler tout seul mais, honnêtement je, je suis je suis vraiment pas fan et, et j'y crois pas du tout mais euh, souvent je, je, souvent je suis abordé par des gens qui veulent me proposer de, de, de transformer mon, mon activité en, en totale automatisation c'est-à-dire qu'au lieu d'aller discuter avec des gens ils me proposent que ce soit des robots qui fassent ça à ma place et ils me disent mais tu sais tu aurais beaucoup plus de résultats beaucoup plus de ventes etc. Et, et je sais très bien que dans une certaine dans un certain domaine de mon activité principalement sur sur sur la partie produit il y a certains produits qui pourraient très bien se, se faire comme ça qui pourraient se vendre mais je suis sceptique voilà je suis sceptique c'est comme ça et donc qu'est-ce que je fais quand quelqu'un vient à moi il me dit mais écoute euh, tu sais euh, j'ai vraiment un, un un système miracle qui fonctionne du feu de dieu et je lui dis mais écoute moi je suis dans un domaine qui n'est pas miracle, mais qui rémunère très, très bien. On est très, très bien rémunéré par notre compagnie. Donc, je dis, viens avec nous. Euh, la licence, elle est très, très abordable. Rejoins l'équipe. Montre-nous de l'intérieur comment tu fais ça. Et moi, le premier, je vais mettre un billet sur ton système que tu vas me vendre. Et je suis sûr qu'il y en a plein d'autres qui vont l'acheter parce que tu nous auras montré, en fait. C'est toujours pareil, démontré par l'exemple. C'est-à-dire, c'est bien beau de dire ça fonctionne, mais... Donc, c'est ça le truc. Et ça m'a vraiment fait penser à ça, cette histoire de... Voler comme un aigle ou écouter les, ne pas écouter les, les conseils des dindons. Je dis pas que si, si jamais tu m'écoutes et que tu fais de l'automatisation, j'ai pas dit que tu étais un dindon. Mais pour l'instant, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui me proposait ce système-là et qui était prêt à me rejoindre dans l'équipe, même incognito, parce qu'ils ont d'autres ils ont d'autres clients dans, dans des domaines comme le mien, et même nous rejoindre incognito pour nous montrer. Je veux dire, il y a un moment donné, tu es sûr de ton truc, tu montres. quand, quand c'est finalement à la base le vendeur de d'aspirateurs, de, c'est le c'est le vendeur de produits magiques sur une foire qui te font des démonstrations incroyables. Et bon, des fois quand tu arrives chez toi, ça marche pas, mais c'est une autre histoire. Mais il y a un moment donné, il faut montrer en fait. C'est si t'es sûr de ce que tu avances, bah montre-le, fais-nous voir que ça fonctionne, et puis après ça va suivre. Donc j'ai envie de te mettre en garde parce que on trouve énormément de choses, et c'est pas forcément on trouve pas forcément des choses à 50 ou 100 euros en fait. Euh, on trouve des choses vraiment à des prix hallucinants et les gens, comme c'est souvent très très bien présenté, une belle page de vente, un tunnel de vente, je ne sais pas si tu connais un peu le truc du tunnel de vente, c'est ça va être, ça va amener vraiment euh, le, le, le prospect en fait à, dans, dans un process où à un moment donné il va se dire « Ah ouais, non, mais il me faut absolument ça en fait ». Tu vas lâcher des, de l'argent et puis au bout d'un moment tu vas te rendre compte que mais les gens qui sont derrière, il n'y a pas forcément, il y a, y a, c'est un peu vide en fait, c'est ça que ça veut dire cette citation. donc je te conseille vraiment de faire très, très, très attention si à un moment donné, tu cherches quelque chose à... Renseigne-toi, renseigne-toi auprès de ton réseau, demande des références, fais très attention aussi à tous ces témoignages qu'on peut trouver parce que finalement, un témoignage... C'est un peu facile à obtenir, hein, qu'on se vient d'accord. Ça, ça, ça c'est facile un témoignage. C'est pas, pas compliqué en fait. Il y a plein de choses qui sont faciles aujourd'hui. Donc, euh, cherche des preuves, cherche des références. Euh, moi, à un moment donné, j'ai suivi une formation et, euh, et il y a eu des, des petits soucis parce que il y a pas mal de gens qui, au bout de quelques années de cette formation, disaient mais euh, est-ce que, euh, est-ce que parmi tous les gens qui sont là depuis plusieurs années, qui est-ce qui a réussi vraiment à faire décoller son activité Et ça avait créé un gros, gros. Euh, Comment un gros gros, euh, oh je sais plus comment on dit, euh, ça avait créé euh, un malaise parce que euh, la personne responsable de cette formation n'avait pas pu vraiment répondre parce que effectivement il y avait très très peu de gens qui volaient de leur propre propres zèle et qui avaient vraiment mis en place qu'il enseignait euh, et du coup ben bah, ça l'a met mal quelque part parce que comme c'est des formations qui se vendent régulièrement et qui se revendent bah, euh, compliqué de dire ma formation elle tient la route parce qu'en fait il n'y a personne qui est capable de dire bah moi ça a marché pour moi et ça tu peux l'avoir dans plein plein de domaines donc méfie-toi parce que malheureusement encore aujourd'hui il y a des gens malhonnêtes, des gens mal intentionnés, il y en a beaucoup encore qui traînent de partout. Donc, renseigne-toi, valide tout ça le plus possible auprès de ton réseau, là où tu peux et puis parce que c'est jamais très agréable de se faire avoir comme ça. Donc voilà, mais en tout cas, j'espère que cette citation elle t'aura plu autant qu'elle m'a plu. Merci d'avoir suivi cette capsule, cette ce podcast, je ne sais pas où tu m'as vu, mais à très vite pour la suite. À bientôt.